Et salut tout le monde, c'est Chirelle. on se retrouve donc pour la suite du Let's Play de All Du Home. Donc rappelez-vous, la fois d'avant, nous devions aller sur l'île de Blood Island, où on avait rencontré Marc, rappelez-vous, avec mon bateau volant, enfin bon, qui avait failli, mettre fin au let's play mais on s'en était sorti et donc on était retourné ramener à Marc euh, dans l'épisode précédent tout ce qu'il nous avait demandé, la liste de tout ce qu'il nous avait demandé et euh, il nous a annoncé que Stan était là, l'avait rejoint et donc on devait parler à Stan et Stan nous avait donné toute une liste euh, de, de, de, de, de, de tables de travail à faire, de, de fournitures à, à ramener pour la résistance Puisque maintenant, euh, ça va être centré dans, sur cette île là-bas où la Résistance va se mettre dans une maison isolée. Donc, il nous avait demandé de, euh, toute une liste. Il nous avait demandé un campfire, on lui avait donné sur place deux forges, un workbench, une chemisterie station, une table de chemisterie, un loom pour faire des vêtements, un, un wood stove, euh, c'était un grand petit four, un, un four, le four noir, on l'a dans le, dans le workbench, il me semble. Euh, un saut bench, trois canapés, 3 litres chères, deux tables, huit chaises, trois cabinets. Euh, donc, effectivement, il fallait construire euh, ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, je vais vous le montrer tout de suite si je ne me casse pas la, la figure dans l'eau euh, pour ceux qui auraient raté. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on a faites et d'autres qu'on n'a pas faites. De toute façon, on ne va pas partir. Euh, quelle heure il est 9 p.m. On ne va pas partir de nuit là-bas. Bien que maintenant, la nuit... Le nouveau dev est arrangé les choses. On y voit beaucoup mieux. C'est déjà une bonne chose. Donc il avait fallu qu'on fasse pour les fournitures. On, on, on ne savait pas. Donc pour faire les fournitures, il n'y avait qu'un seul moyen de les faire, tout simplement. Donc pour la quête qui est de Stan, de lui amener les meubles, en tout cas. Il faut que vous veniez ici dans votre workshop et votre workbench, ici. Ici, vous avez différentes euh, tables à fabriquer. Donc, on avait fait la metal machine pour une quête précédente. On avait euh, les repères kits, on avait mis le point de skill. La turbine machine, on l'a pas encore faite, il faudra qu'on la fasse. Euh, le metal machine, on l'a fait. Et donc, fourniture bench, euh, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ben, c'est des fournitures, c'est de la déco en général, dans tout, comme dans tous les jeux de survie. Donc, on a, on, avait, on a fait la fourniture bench. Et dans la fourniture bench, quand on l'a posée. C'est ici. Comme vous voyez, ici, on a tous les meubles. Donc, euh, j'ai tout fait hors live, comme je, hors vidéo, comme je vous l'avais dit. Par contre, je m'étais mis en live sur Twitch. Et je peux vous assurer que ça m'a pris une après-midi complète, je dis bien complète, réelle, euh, pour crafter tout ce qu'il fallait, pour faire tout ce qu'il a demandé. Et je peux vous assurer que, euh, franchement, j'ai pris un temps de fou pour pouvoir euh, ben, faire toute cette liste. Alors, j'espère qu'on ne va pas faire que ça. Parce que c'est un petit peu embêtant quand même donc euh, c'est pas n'importe quoi hein, qui nous avait demandé hein, à faire donc on va se mettre bien déjà parce que c'est la nuit et comme je vous disais la nuit il a largement agrandi les champs j'en ai profité pour replanter des carottes du maïs des patates pour se faire des conserves de protéines donc ça je vais le ranger hop donc, ça m'a pris vraiment toute une après-midi. Donc, sur moi, j'ai pris le casque, euh, j'ai 200 francs de flèche, j'ai bien des protéines, j'ai bien de la viande, j'ai à boire et j'ai de l'essence pour le bateau. Donc, euh, bah, écoutez, euh, je vais me diriger, moi, de mon côté, vers donc la même map, puisque la quête nous demande... Stan nous a fait une liste de stations, de, de, de fournitures, de, de meubles et de, de, de, de tables de travail ou autres à, à, à fabriquer pour la résistance, pour le, nou, pour le nouveau poste. Et euh, on doit le crafter et les placer dans la maison. Euh, la liste, euh, on l'a quand on interagit avec euh, Stan. Je vous invite à regarder l'épisode précédent quand... Euh, je note petit à petit sur un papier parce qu'il y a tellement de choses que vous voyez ici, ce n'est pas récapitulé. Donc, si vous ne le notez pas sur un papier, ce qui va se passer, vous saurez plus ce qu'il faut. Donc, notez-vous sur un papier la quête de marque, pareil, hein, c'est la précédente. Notez-vous sur un papier ce qu'il vous demande parce que dans la, la quête euh, ici que vous retrouvez, vous voyez, ce n'est pas énoncé tout ce qui vous, tout ce qu va vous demander. Donc, notez-vous-le sur un papier et quand vous revenez voir Marc pour Stan, vous faites la même chose. C'est un petit conseil, mais ça, vous jouerez comme vous voulez. Une fois complété, retournez parler voir Stan retourner parler avec Stan. Voilà. Donc ce que je vais faire moi de mon côté, je vais euh, aller donc avec le bateau. Donc nous, je vous le rappelle, on est ici. Et on doit aller à Blood Island. À la maudite où j'ai planté le bateau, pour être honnête. Donc on va se mettre un point. Et de moi de mon côté, je vais y aller en bateau. Et je vous retrouve une fois là-bas. Voilà, à tout de suite. Alors, je suis bien arrivée sur Blood Island, euh, j'ai bien mis les fesses du bateau contre euh, le sable et non pas le contraire. J'espère que je ne vais pas me bloquer une nouvelle fois parce que je n'ai pas mis, soit enlever le lit de la base, attention. Donc, si je meurs là, euh, je suis foutue, quoi. Donc, alors, il me faut, euh, il faut que je prenne tout sur moi. Donc, on va prendre les chaises. hop, hop, hop, hop, hop. hop. Tout ce qu'il nous a demandé, en fait. Hein, prendre sur nous. Euh, je vais poser ça. Ça, je vais faire de la place. Ça. Ça. La forge. Ensuite. J'avais tout stocké dans le bateau d'avance pour l'épisode. Alors, hop, hop. Est-ce que je vais avoir assez de place pour tout dans l'inventaire ah, Il nous en avait demandé des choses. Hein. Ça je vais poser. Euh, je vais poser ça. Euh, euh, euh, ben, je vais mettre mon couteau. Je vais mettre la pioche. Ça je prends, ça je prends. Enfin, je pense que j'ai tout. Je refais un tour en face au cas où, hein, que j'allais pas lui parler pour rien. Ok, tac, tac. On espère ne pas se faire tuer parce que nous n'avons pas le lit ici. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Alors, la maison abandonnée, si elle n'a pas changé de place, elle est par là. Voilà. Parce on, était, on va passer par là. On referme derrière nous. Ok. Donc, reparler à Stan. Alors, euh, il faut qu'on pose les deux forges. Alors, close. Les deux forges. Alors, bon, là, on est à l'abri. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va lui poser les deux forges. Bah, pff, je sais pas s'il y a une place exacte comme il les veut. Mais on va lui mettre... Euh... Une. Deux. Après, qu'est-ce qu'il voulait Le workbench. Alors, mon workbench. Il est où mon workbench Ici. Euh, hop, le workbench, on va le mettre à côté. Je ne sais pas si... Je pense pas qu'il y a un emplacement bien précis. voilà ensuite le weapon bench weapon bench wipon bench chemistry station alors inventaire le weapon bench chemistery station Wipon bench hop, et la chemistery alors on va tout mettre à côté Voilà, je crois que j'ai foutu à l'envers, mais c'est pas grave. Euh, hop. Alors, chemisterie, le loom, le wood stove, loom, wood stove. Alors, le loom, on va le mettre à côté là-bas aussi. Il, notre loom, il est ici. Le wood stove, c'est ceci, c'est le petit four noir. On va le mettre à côté, je pense, euh, pas loin du campfire, là ici. qui me semble logique pour faire la popote. Ensuite, le loom on va le mettre à côté. Tout ce qui est table de travail, atelier, craft, etc. Ok. Ensuite, euh, le saut bench. Alors, saut bench, les couches. Alors, saut bench et couche. Le bench c'est ceci, et les couches, c'est ça. Donc, ça on verra. On va peut-être le mettre en haut. On va voir comment on va leur organiser. Je sais pas si j'ai peur qu'ils me le comptabilisent pas en haut, en fait. Donc, euh, je tout leur ferai en bas, je pense. Voilà. Alors, ben, on va mettre euh, dans cette pièce peut-être le, le, les canapés. Comme ça ça, ça, ça va nous permettre de voir euh, à quoi ça ressemble. Parce qu'on n'en a pas fait pour nous. Ouais, c'est un peu pourri, mais ça fait l'affaire. Alors, euh, comme ça, si on va mettre dans notre base. Alors, il nous manque deux couches. Les litter shares après couches et les litter shares. Alors, un, deux et hop, trois. part des animaux ici. Je crois pas qu'il n'y avait, avait pas de hunter, il me semble, hein, de mémoire. Alors, on va voir si ça nous les a bien comptés. Euh, alors, les chair euh, Les litterchairs, c'est ceci. Je ferais bien de mettre des tables peut-être avant. chair euh, non, c'est cela C'est les fauteuils. Euh, hop. J'aurais pas trouvé logique hein, qu'il nous demande de poser euh, des chaises avant de poser les tables. Est-ce qu'il m'en reste une dans le. Oui, encore une. Hop, On peut la placer là. J'espère qu'il n'y a pas à me demander une autre liste avec des lits, des choses comme ça. Parce qu'on va plus être copains là. Plus du tout. Euh, alors, deux tables. Voilà, et les chaises. C'est beaucoup plus logique. Alors, inventaire. Deux tables. Donc, une et deux. Hop, donc ben, quand ils vont manger là, hop, on va leur mettre une table ici. Une table ici. Il va me gêner, le hein. Il me faut l'autre table. J'en ai peut-être fait une en trop. C'est pas grave, on l'aura pour nous. Et une autre table, on va pouvoir la mettre là, comme ça, je pense. Ça va, pas, ça va dégêner, évidemment. Deux tables. Euh, les chaises. Alors. Inventaire, les chaises, alors on en a 8 à poser, ça c'est un peu plus embêtant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'espère qu'on ne va pas se faire attaquer, 8, alors dans quel sens cette chose se met-elle Parce qu'évidemment... Je peux pas la tourner oh, c'est alors je peux pas la je suis trop près il va m'embêter pour ça le jeu sérieux Tantôt que c'est dans ce sens on va faire comme ça Un petit peu faire la, la, la, la David, comment ça s'appelle Damido, Damido en décoration, mais ça passe pas. Deux, essayer de poser ça correctement quand même. même si je pense que ça n'a pas un gros impact dans le jeu, si on le foie à l'envers, mais au le moment qu'on lui pose, je pense qu'il est content hop on va faire comme ça ceux qui vont s'asseoir à gauche vont un petit peu se cramer les fesses avec le campfire mais je pense pas que une comme ça de traviole Et puis, ben, écoutez, euh, là, on va en mettre euh, de là. Il veut pas là. On va lui mettre comme ça, alors. Il ne va pas nous embêter. Voilà. Et l'autre de l'autre côté. Ils seront un peu exclus, hein, ceux qui mangeront à cette table-là. Ok. Alors, ensuite, les, les trois cabinets et, et deux euh, bookcase. Trois cabinets. Alors, inventaire. Trois cabinets. Un, deux, trois. Et les deux bibliothèques. Euh, donc, ça ressemble à quoi cette horreur? Est-ce qu'on peut poser derrière eux ai L'air de vouloir on peut en poser un là Ouais. Parce qu'on pourrait mettre l'autre bibliothèque. Euh... Euh... On va mettre ici. Voilà, et trois cabinets. Donc, cabinet, cabinet. Est-ce qu'on peut en mettre un là Ouais. Le deuxième. Est-ce qu'il va pas nous embêter euh, si on va me poser un là S'il si, ne veut pas, hein. à cause des deux persos. Sale bête. Hein. Euh, Est-ce que j'ai de la place là-bas Oui. deux et le dernier, ça ferait beaucoup de cabinets ici. est bon. ce qu'on peut là Donc tout ce côté-là en fait, parce qu'il y a les, les deux PNJ, on peut pas, hein, on peut pas poser là. Bon, tu manques qui Ici, je peux. Je suis bloqué par. Euh, euh, on va faire comme ça. Bon, euh, j'ai raté le côté déco un petit peu, on hein. n'en voudrait pas. Voilà, et là, normalement, on doit aller reparler à Stan. Et on est bon. Alors, merci beaucoup pour tout ce dur travail. Euh, les, euh, le nouveau poste euh, a va être correct, à hein, l'air correct. Euh, nous avons tout ce qu'il faut euh, Maintenant nous sommes ok oh, euh, Marc voulait te voir euh, Va lui parler il, euh, il a une importante mission pour toi euh, Je te demande d'aller le voir tout simplement euh, Pour savoir ce qu'il veut Super. Je pense qu'on va encore avoir une méga liste Alors on va remettre euh, nos affaires là Évidemment, bon, on aura une table pour chez nous. Hop, ma hache. Non, le flingue normalement. Il est là. Les soins sont là. Hop. Pas perdu des choses. Hein non, je les ai laissé dans le truc. Alors, on re va voir Marc. Ok. Alors en gros, we need to take them out before. Alors il y aurait quelques miniciens. Gathering Force en betrayal Island, betrayal Island. On n'y est jamais allé si c'est une île. Ils ne sont pas pour la résistance. Euh... Ne sont pas pour euh, la résistance donc ils sont contre nous et contre boulot d'Islande nous voulons euh, bah, nous en débarrasser nous voulons ça euh... c'est compliqué de traduire euh... nous voulons essayer de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont l'intention de faire nous avons une source euh, qui a parlé avec eux, euh, qui parlerait de, de, de l'histoire d'un schéma de machine dans une maison, euh, et nous voulons euh, fabriquer une turbine machine. Prends euh, la, prends les, prends euh, prends, prends les, les plans si tu les trouves et euh, fabrique-nous une. une, une, une et ramène-nous les, les, les schémas, je vais y arriver. Close, ok, on va regarder ça. Alors, tu es 15 gardes localisés euh, sur l'île euh, de Bet, euh, Betrayal, soit à la tour de Betrayal, sur l'île de Betrayal Island. Il y a des gardes euh, qui, qui font des rondes autour de la tour et dans la forêt. Dans, dans, quand cette mission sera complétée, euh, qu'on aura donc tué les 15 gardes, chercher dans les maisons sur l'île euh, pour pour um, une, une armoire, vous savez ce qu'on a à la base, une armoire euh, pour sauvegarder, les, pour mettre en sécurité les armes et euh, ramène-nous euh, les schémas euh, de la machine. Ok, super. Donc, c'est où qu'on doit aller Betrayal Island. Alors, voyons la map. Ici. Ah oui, on y était déjà allé. C'était très, très, très, très, très, très, très chaud. Alors, euh, ce que je vais faire, c'est que moi, je vous retrouve au moment d'aller sur Betrayal. Pourquoi Parce que je n'ai pas détruit mon lit de ma base. Donc si, ce qui est vraiment bête de ma part, ça m'aurait évité de refaire un aller-retour pour rien. Pourquoi Parce que je vous l'ai déjà dit, mon lit est sur ma base. Si je viens à mourir ici, je vais repop là où mon lit est posé. Euh, donc résultat, si je vais là et que euh, je meurs, on ne sait jamais, ça peut arriver, je ne suis pas invincible. Ben, le problème, c'est que je vais euh, repop à ma base, mais le bateau lui restera là. D'accord Donc là, je vais aller tranquillement, enfin tranquillement, au plus vite, à ma base, retirer mon lit. J'ai un lit de près dans le bateau. On, a, on y est déjà allé, donc on a une plateforme déjà sur place. On posera le lit euh, qu'on a, qu a de près dans le bateau. On détruit celui de la base, comme ça au moins si on meurt ici, on, on est sûr de repop ici et on ne perd pas le bateau. Donc je vais rentrer tranquille ou à la base, c'est un aller-retour pour rien, c'est dommage, j'ai joué bêtement là. Et, euh, mais en même temps, je ne pouvais pas deviner les quêtes qu'ils allaient me donner. Et ben, on se retrouve là-bas, je pense que c'est le plus simple. J'espère euh, en tout cas que je ne vais pas avoir de problème avec le bateau. Je vais vivre ça euh, direct live avec vous. Je pense pas. Hein. Quand je vais avoir je risque d'avoir un problème pour monter dessus, ça c'est certain. Hop. Même pas. Oh que je suis forte. Il oh, faut bien se faire des compliments de temps en temps. Donc on va se prendre ça. On va récupérer ça, ça, ça, ça, ça. Donc on a bien euh, on, a, on a du fuel hein, de toute façon. Donc euh, on a une table de plus. Donc, ça, ça peut dégager se mettre la pioche il me manque un truc là je ne sais pas du tout ce que c'est mon couteau je l'ai foutu où là dedans oui hop voilà le couteau est là hop donc ben je repars à ma base on va regarder si je suis pas bloqué donc p pour mettre en marche 8 pour mettre en full vitesse on le voit à gauche non c'est bon je ne suis pas bloqué. Donc, ce que je fais, je vous retrouve une fois que je suis euh, à, à, à Lille, euh, que Stan et Marc nous ont demandé d'aller, où il faut tuer les 15 gardes. Un petit aller-retour pour moi pour rien C'est pas grave. On va s'en sortir. Alors, par contre, je vais changer euh, le point. Donc, je vais l'enlever de là. Et je vais le mettre ici. Voilà. Merci. Tu veux bien te mettre là voilà, pour me retrouver au niveau de ma base. Hein. Rien de plus. Hop, ma Et je vous retrouve donc euh, tout de suite après quand j'arrive à l'île où on doit aller tuer les 15 gardes. A ah, tout de suite. Alors, on est bien arrivé sur l'île. Donc, on avait bien notre petite plateforme qui était là. J'ai donc posé le lit. Et maintenant, ben, il va falloir, comme le demande la quête, de tuer 15 gardes localisés euh, près de la tour ou des gardes qui tournent euh, dans la forêt. Donc, euh, en général, ce qu'on avait pu voir dans le premier let's play, enfin, pas le premier let's play, mais dans l'épisode, pardon, <coughs> où on était déjà venu, on avait remarqué que les gardes, en fait, euh, ceux qu'il fallait tuer, parce que sinon, on, fait, on les tue tous, on passe notre temps à ça, euh, bah, tout simplement, on s'était aperçu que... Alors, je vais mettre, si je ne me fais pas, euh, je n'ai pas envie de me faire, euh, quick. Hein. je suis où, je suis là, je, je me suis mis vachement loin, hein. je pensais avoir mis ma plateforme là, pas du tout. Donc, euh, est-ce que je peux mettre le white là Et il faudra que je me rappelle que mon bateau est là. Et je pensais l'avoir mis beaucoup, beaucoup plus près, mais non. Okay. Je vois que j'ai pas le bug de l'arc. On a des gains là-bas. Alors, en général, c'est ceux euh, qui, qui courent vers nous, hein, euh, qu'il faut tuer. Donc, on va essayer d'aller vers la ville. Bon, évidemment, on a aussi les animaux, hein, parce que c'est la ville de, de la tour euh, de ceux qui sont contre la résistance, qu'il n'y a pas d'animaux. Ce serait trop simple. Donc, on va rester à l'affût histoire de pas se faire croquer par un ours ou par autre chose, hein. ours, loup, lion, alligator, hunter, c'est pas le danger qui manque. Il faut qu'on trouve le moyen de se refaire un arc. L'enfoiré, il m'attend dehors. La folie et hein. vu les petites feintes là, là qui me font là mais c'est quoi ça j'ai oh, un lion qui est pas loin mais je vois absolument pas où il est là bas Donc, euh... oh, la vache peut-être regarder ce que contiennent les caisses ceci et là on n'entend pas les pas, hein. c'est faux Des hein. pansements Okay. On doit pas être très loin des 15 on a un lion là-bas. C'est le problème. tais toi la peau, elle va me faire euh, remarquer. Alors ça, par contre, on prend les lingots, hein. c'est rien. Bien sûr qu'on prend les flèches. Tout ça, on prend. On va le prendre, mais on jettera si nécessaire. Je pense pas qu'on en ait une grande utilité pour l'instant. On en a eu besoin dans une des quêtes qui nous en demandait 50 précédemment. de tuer 15 chasseurs d'accord euh, ok en oh, voilà ça s'en est Eh, hey. mais eh hey. il m'a fait mal hein il avait un petit bug le monsieur, il ne voulait pas mourir alors pourquoi il n'a plus son arc elle a... lui pardon, c'est un monsieur euh, l'hélicos euh, j'ai besoin d'en tuer 15 ce serait bien que vous couriez vers moi lui par exemple ah Hop. on n'a besoin de rien dans ce qu'il a là maison ici, on l'a fouillé hmm. Là, on l'entend. Faut faire gaffe parce qu'elle nous voit à travers. Il nous voit à travers les murs. Enfin, pas à travers les murs, je veux dire avec les fenêtres. que je voulais pas que j'ai pris, Ça. si elle nous court après quand on sort c'est très bien, si elle ne court pas après c'est que c'était pas une des, on là, Celle qui tourne n'est pas très loin mais je ne la vois pas. Ce que je voudrais savoir, c'est si c'est au niveau de la quête. On est où 15 gardes. Okay. Mais bien. Je pense que toi t'es pas... pas un qu'il faut parce que sinon tu aurais couru. Ah, tu pas toute seule, viens là, viens là, viens là. Cette île est un enfer. Je sais pas où il est, à a... voilà. Lui, étant, il est de et un. Voilà. Euh. Bon, bah, lui. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça, je m'en fous, en fait. Bon, on va prendre les sous. Voilà, le reste, on s'en tape. Euh... Ah En voilà note. Okay, on se soigne immédiatement. Ça fait mal, hein Alors, ça, on veut bien. On s'en fout. On en est loin des 15, hein, pourtant. Hop, hop, hop, hop. Ah Tu vas me laisser fouiller ce que j'ai besoin. Ah non, tu peux pas. On est mal, on est mal, on est mal. Viens là, viens là que je me soigne. Ok. Ça pique, hein. Ça pique, ça pique, ça pique, hein. Beaucoup de soins utilisés. On en regagne un petit peu. Là-bas, il y a du monde. J'aimerais bien quand même looter euh, les caisses sans être trop euh, enquiquiné. Parce qu'après, je vais les perdre. Donc, on avait dit qu'on prenait les clous on prenait le bio. Y avait pas une troisième par là Alors les les clous et ceci. Bon, ben bah euh... je crois qu'ils sont là. Ouais, lui s'en est un. Ah il n'était pas tout seul tout à l'heure. Je ne sais pas où sont ses potes. Voilà. il m'attend dehors. Eh hey. C'est de la folie. Hein. avez vu les petites feintes là, là qui me font là, mais c'est quoi ça J'ai un lion qui est pas loin, mais je vois absolument pas où il est là-bas. Euh... Oh, la vache ah. Ah. Ok, on se soigne. peut regarder ce que contiennent les caisses. Et là, on n'entend pas les pas, hein. c'est faux. Hein. Des pansements. Okay. On doit pas être très loin des 15. On a un lion là-bas, c'est ça le problème qui me fait peur mais euh, voilà, je n'ai pas envie de gaspiller mes flèches sur un lion puisque notre but est plutôt de, de buter des hunters hein. Attends, je pense qu'il faut les tuer oh là là il y en a un autre là on va tuer le, le, le Lucas, là quand on ramasse pas on s'en fout une là ouais c'en est un oh. j'avais pas peur ah. oh, on va l'oublier j'ai pas pris trop de dégâts Vous bon, ici sont deux, ce que lui va courir vers moi. I'm here, coucou. Don't cross me. Okay. Ah, on a fait les 15. Ok, on va vite se soigner. a tué les 15 donc il faut qu'on trouve euh, bah, évidemment euh, le schéma je pense on va vérifier ça à l'abri pas que mais que voilà des soins ouais tu peux m'en donner hein, avec tout ce que tu m'as fait claquer Un dépensement des, des sauts le reste on s'en fout Parce que là-dedans, je vais être à l'abri. Mmh, non, pas du tout. Ah, t'es là yeah. J'ai du bol qui sont un petit peu bougain, monsieur. Okay. Alors, bon, on ne me donne rien de spécial. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Alors. un. Alors, chercher... Euh... Dans une maison, dans les maisons, ok, écoutez, il ne nous reste plus qu'à fouiller, tout en évitant notre pot Teddy, autant garder nos flèches. Et dans une des maisons, on devrait maintenant trouver, Alors, il va falloir faire super gaffe, il va falloir trouver <coughs> ou une armoire de gun. quelque part ou, euh, ou un schéma alors où tout ça ne nous empêche pas de nous faire attaquer de tous les côtés ce qui est pas très cool hein. tant plus que je crois que mon arc va pas tarder à me lâcher Alors, des clous, du miam. Euh, on a trois tonnes. Hein. Ça on prend. Ça on prend. C'est déjà ça à moins. Euh, que d'aller miner euh, du fer. Ah, pas de gun safe. Là, à l'étage. Euh, ici, on l'a. Yes On a le plan. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Revenir voir Marc... Au poste de la résistance bon on a assez d'essence pour y aller on va se soigner on a assez d'essence pour retourner là-bas sans repasser par la base le problème c'est qu'on n'aura pas de lit alors ça par contre ça va me chagrine un petit peu mais euh, si tout se passe bien donc on va se rediriger pas la peine de galérer un peu plus, on pourrait fouiller un peu plus les maisons pour avoir des êtres qui partent, etc. Parce que je sens que l'autre, il va nous demander encore une quête à la noix. Donc, on va fouiller, je vais fouiller un petit peu plus les maisons, faire le tour un petit peu de tout là. Et euh, on se retrouve euh, ben, sur l'île là-bas, carrément. Hein je pense que ça sera le mieux. Donc, je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur l'île où il y a marque, vous savez, où on a porté toutes les fournitures pour voir la suite des quêtes. A tout de suite. Alors, je suis bien arrivée à bon port. Je vous rappelle que j'ai détruit le lit, donc je n'ai pas de lit. Euh, J'en ai profité un petit peu pour prendre un petit peu de cobalt et d'alu euh, qu'il y a sur euh, Betrayal Island. Vous avez le cobalt, l'alu et l'huile, pour ceux qui en cherchent, et du fer. Euh, mais ça, c'est ce que la quête nous a donné. Donc maintenant, il faut qu'on aille, est-ce que j'ai bien, euh... ouais, j'ai le livre, je vais le mettre là, le, le minerai, voilà, et on va aller parler à Marc, et on en restera là. Alors moi de mon côté, je ferai le retour, hein, jusqu'à la base, en fonction de ce qu'on va nous dire là, en espérant que ce ne soit pas encore une quête avec un listing de fous. On va se rapprocher petit à petit d'hélicoptères. Hein. Donc euh, là, par contre, il euh, faut énormément d'argent. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on en ni des tonnes. On n'a que 5 000 et quelques. Il faut compter 14 ou 15 000, voire 20 000 pour l'hélico. Donc ça a demandé énormément de craft, de loot. Euh, maintenant, le problème étant que euh, ben, on a besoin de tout. quoi, Donc ça va être compliqué. Donc on vérifie notre quête. À revenir voir Marc à la, au poste de la résistance. Ok, donc on est là. Euh... Ah non, il me fait encore une liste Donc il dit que là-bas, euh, tous les gens euh, ont réussi à échapper à la ministre euh, Et maintenant euh, sont partis pour retourner dans leur maison euh, J'ai fabriqué une liste qui va falloir que tu nous fasses C'est ce que je redoutais euh, Peux-tu, euh, s'il te plaît, euh, trouver ces items et les fabriquer pour moi Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous demande On va le noter, bien sûr. Alors, Gather All the Necessary Supplies at Mark is requested for the returning town people. Mark et la résistance outpost localisée en Blood Island Checklist. Il ne me l'a pas donné. Oh, what is need. Ok. Gateur sur Gateur supplie. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu veux. Voilà. Alors, on va le noter euh, évidemment sur un papier pour éviter de le zapper pour le prochain épisode. Alors, il lui faut 50 canettes. Je vais essayer d'écrire correctement pour me relire. stew 25 fiches cannes, 25 cannes à pêche. Oh là là, la vache! Euh, 150 glass water balls. 150 glass water euh, bolt. Des bouteilles de glace. Je crois pas que j'en ai 150. Il va falloir que je loot en live et je reviendrai là. Il nous faut 100 animal fat. Ça, on les a facile à la base. Euh, 100 wow meat, 50 fertiliseurs bon, On a bien fait de les prendre, les fertilisers, hein, c'est l'engrais, et de ne pas les avoir utilisés. Et 200 empty conteneurs. 200 empty conteneurs. Ah, et ben. Moi qui redoutais qui nous demande et lui il veut pas nous parler par hasard. Non, lui ne veut pas. Ce sera plus tard. Ce que je vais faire, moi, je vais rentrer à la base. Et oui, encore un trajet. Euh, on va boire un petit coup. On va scrunch euh, quelque chose. Hop. Histoire de se mettre full. Voilà. Euh, hop, une petite quick save et donc euh, ben, je préparerai tout ça euh, pour le prochain épisode On va falloir faire toute cette liste, chercher, euh, etc euh, je regarderai à la base et puis on verra tout ça dans le prochain épisode moi je vais rentrer tranquillement hors vidéo à la base et puis, on regardera ça pour le prochain épisode. Alors, s'il y a énormément de loot à faire, effectivement, je prendrai un peu de retard pour poster euh, l'épisode. Hein, parce qu'il faut me laisser le temps de craft les maisons, de chercher ce qui me manquera. Euh, mais je le ferai en live. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Hein, vous me verrez euh, tout ce qui est craft, euh, ce que je fais hors vidéo pour YouTube. Tout ce qui est chercher euh, les éléments, etc. Je le fais en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch. Vous l'avez dans la description. Donc j'espère que ça vous aura plu, euh, on avance bien, on n'est pas mort, c'est le principal, on n'a pas ce coup-ci eu de bateau volant. Donc écoutez, ben, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions si vous en avez à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bon, c'était pas que j'espère que ça a été un plaisir pour vous et que vous avez mangé plein de chocolat. Mais attention aux poignées d'amour après. Sur ce, plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Holium. Bye bye